Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Poule brune et renard futé de Wikotsuno, Kamishibai édition. Voici le printemps. Poule brune est si contente qu'elle pond beaucoup d'œufs. Tiens, tiens, renard futé affamé observe Poule brune et ses œufs avec envie. Hum, mmh, miam miam miam, se dit-il, mon ventre est vide et je croquerai bien les œufs et aussi Poule Brune. Mais tout d'abord, rusons. Bonjour, Poule Brune, quel beau temps! Ah oh, Bonjour, renard futé. Oh, voyez, j'ai pondu trop d'œufs et je n'arrive pas à tous les couver. Comment faire? Quelle chance, dit Renard Futé. Mais je vais vous aider. Voyons d'abord, combien d'œufs avez-vous pondus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Poulet brun essaie de s'y retrouver et se trompe en comptant. Mais non, vous avez tort. Essayez plutôt en les alignant, lui propose Renard Futé. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 œufs, dit Renard Futé. Oh là là, mais vous êtes malin! Poule Brune est émerveillée par Renard Futé. Ah! « Merci beaucoup pour votre aide !» Poule brune embrasse Renard futé qui rougit. Parce que c'est la première fois qu'il reçoit un bisou d'une poule. À présent, essayons de tout rassembler sous votre ventre. Il place les œufs en cercle. Mais ce cercle est si grand que les œufs entourent Poule brune. « Oh, je crois que ça ne va pas, gémit Poule brune !» Renard Futé réfléchit. Euh, ouais. Ah, il faudrait peut-être les empiler. Euh, oh. euh, non, je ne peux pas monter dessus. J'ai peur d'écraser mes œufs, se lamente Poule Brune. Oh, je suis d'accord avec vous, répond Renard Futé. Oh, comment faire Mes œufs vont se refroidir et mes poussins vont mourir. Poule Brune se met à pleurer. Renard futé est très ennuyé. Il cherche une solution. Alors, Renard futé installe Poule Brune et ses œufs entre son ventre et sa cul. Oh, comme il fait bien chaud pour mes œufs! Oh, merci beaucoup, Renard futé. Mais de rien, ça me fait plaisir. Renard futé n'a plus envie de manger Poule Brune et ses œufs car elle est devenue son amie. Quelque temps plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 poussins en est. Maman, papa. Les poussins croient que Renard Futé est leur papa Mais pourquoi pas Tous ensemble, on se sent bien.